Glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit vraiment élevé. Dans tout notre cœur, mon béni, Père Saint, nous sommes heureux d'être dans ta maison encore aujourd'hui, mon bénévole Père Saint. Nous pouvons nous écrire avec David, comme il le disait, que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Oh Dieu, notre Père, c'est notre roi, nous sommes heureux de pouvoir dire aussi qu'un jour, dans tes parmi, il vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons vraiment être dans ta maison et c'est la vérité, Seigneur, qu'elle est dans un autre endroit, Père. Oh Dieu, ici, nous apprenons à marcher avec toi, mon bien Père du puissant. Et ici, nous sommes aussi heureux de pouvoir réellement voir ta main puissante, mon Père. Qui est aussi assistante encore davantage, moi, à ta présence glorieuse, moi, mon roi. Qui vit encore davantage, mon bien-aimé, Père pendant ce temps, mon sauveur. Nous avons vraiment besoin de toi, comme nous l'avons aussi entendu. Notre âme soupira après toi. Et cette âme que tu veux réellement sauver, ramener aussi à toi davantage, mon roi. Nous voulons que tu sois obéissante encore, bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi on nous ouvrons encore nos cœurs, en nous empêchant pour entendre réellement ta parole à toi, que nos oreilles soient ouvertes, Père, pour être conduits et éclairés encore par toi, mon mon Père au oh Dieu. Nous voulons être des seuls-là qui entendent, qui mettent aussi en pratique, mon mon Père. Nous voulons vivre réellement ce que toi, toi tu as déclaré, Seigneur. C'est là ce que toi tu veux, mon bien-aimé Père, tu Que la parole est défaite dans chacun de nous, mon bien-aimé Père. Ouvre encore nos cœurs, mon bien-aimé Père, tu Aide-nous encore davantage, mon roi. Merci pour chaque antique qui a été chanté encore, mon bien-aimé Père, tu Voilà, je donne ton peuple encore ce soir pour ta présence glorieuse, mon bien-aimé Père, oh Dieu. La sois ainsi encore constamment dans notre cœur, mon bien-aimé Père, Dieu. Et permanent, permanent, permanent parmi nous encore davantage, mon roi. Nous voulons t'avoir ainsi tous les jours, mon bien- Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour les pardons de nos péchés que nous avons entendus, mon roi. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui est compatissant et là, la colère, pas du mais qui pardonne aussi les iniquités, Père. Merci réellement pour cette grâce, mon bénévole Père, de ta présence encore ce soir. Sois béni et glorifié, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs, dans chaque lieu qu'ils soient, qu'ils soient aussi heureux encore ce soir, le très bien parmi nos bénévoles, pas Dieu, qui sont aussi en connexion, mon bénévole, pas du qui qu'ils soient bénis, qu'ils aussi protégés. Merci pour cette grâce, mon bénévole, car nous t'avons ainsi prié Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ici vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon de louer notre Dieu, de célébrer son Saint Nom et de chanter ses louanges et réellement aussi de considérer aussi ses exploits depuis les temps anciens jusqu'à ces jours, comme il a déjà eu à pouvoir montrer qu'il est le puissant Sauveur et le Libérateur, c'est lui, les consommateurs de la foi aussi, c'est lui nature de tout don excellent, c'est aussi lui Et il est aussi notre guide Certainement, notre Dieu est un Dieu parfait C'est pour ça que Moïse pouvait lui dire avec aussi supplication Il dit, mais si toi tu ne viens pas avec nous Alors ne nous laisse pas partir Et il avait compris effectivement l'importance de la présence du Seigneur Parce que quand il est là, même le désert fleurit. Mais lorsqu'il n'est pas là, la chaleur nous accablera davantage. Sa présence rassure davantage nos cœurs et nous met dans une position de tranquillité et de paix lorsqu'on peut le voir avancer. Il a toujours montré qu'il était le protecteur de ceux-là qu'il s'est lui-même choisi, comme l'Écriture le dit, que l'Éternel, notre Dieu, est vraiment notre berger. Il est le berger qui nous conduit et nous, nous sommes aussi des troupeaux de son pâturage. Et le voir, effectivement, aussi, nous donne aussi la grâce de pouvoir et mort, y être rassurés et savoir qu'effectivement, que puisqu'il est présent, alors nous ne craindrons rien. Que peuvent nous faire des hommes, que peuvent nous faire qui que ce soit, comme l'Écriture le dit aussi, si l'Éternel est avec nous, notre Dieu, qui sera donc contre nous Certainement, nous pouvons avoir des choses qui s'élèvent à gauche et à droite, mais il a dit que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, notre Dieu, est avec nous. C'est pour ça que nous le chantons pour cet immense bonheur. Amen. Que toi, notre Dieu, Amen. tu as mis. Mon frère et ma soeur, s'il y a un endroit où nous pouvons nous réjouir, c'est vraiment dans sa présence Amen. et dans sa maison. Nous, nous vivons pour cela. Et comme je crois que c'est cantique que nous chantons, il dit Je voudrais habiter dans ta maison tous les jours. Hein. Je pense que c'est cela que nous désirons réellement, chacun de nous, avoir cette grâce de pouvoir être dans, dans sa présence, dans le lieu où notre Dieu se trouve. Non, nous considérons effectivement aussi les choses que le Seigneur, notre Dieu, qui est parfait et qui est fidèle, a eu à pouvoir réellement aussi déployer. C'est merveilleux de voir que Dieu, il, il fait des choses, effectivement. Mais il, a, il aime réellement aussi dévoiler ce que lui fait à, à ceux-là qu'il considère et qu'il qu veut effectivement aussi qu'il puisse avoir la connaissance des choses qu'il veut. Et c'est aussi à son peuple comme les saintes écritures le disent effectivement qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais les a révélées aux enfants. C'est comme cela que Dieu te bénisse, mon frère. C'est comme cela que lorsque Daniel s'est tenu devant le roi, le roi avait vu les songe, mais il ne se souvenait plus, il il ne se rappelait plus et ne savait même pas ce que cela signifiait. Mais voilà que cet homme ici s'est mis à genoux. Et il a invoqué son, Saint, son son Dieu, effectivement, et de tout son cœur. Et ce Dieu est venu vers lui, pas vers le roi. Le roi a eu le songe, mais la révélation ne peut pas aller vers le roi. Non, non, non, parce que vous connaissez Nebuchadnezzar. Mais Daniel était un homme qui servait Dieu. D'ailleurs, il était un fils de Dieu, il était un homme qui était consacré aux choses de Dieu. Dieu ne va pas révéler ces choses à qui que ce soit. Mais il révèle cela à ses serviteurs. Il révèle cela comme le Seigneur l'a dit, effectivement, tu as caché ces choses aux sages et intelligents. Tu l'as révélé aux enfants. Oui, tu l'as voulu ainsi. C'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, a eu le plaisir de pouvoir, c'était un moment tellement si important, le plaisir de pouvoir révéler ces choses à, à Daniel. C'est comme ça que Daniel s'est tenu à là devant le roi et dit, Oh, roi <rire> Il a plu au Dieu Tout-Puissant de te montrer les choses qui vont arriver maintenant et dans la suite de temps. Lui ne savait pas, mais c'est Daniel qui lui a fait comprendre que oui, après toi viendra, lui ne savait pas cela. Viendra, viendra, ceci, ici, c'est là. Donc Dieu notre Seigneur a révélé à Daniel, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir avoir en rapport avec les songes qu'il avait donnés, effectivement. C'est comme tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde lit la Bible, effectivement, il en sort beaucoup de choses, effectivement. Mais quand Dieu vient nous révéler ce qui est dans les Saintes Écritures, alors nous, nous sommes heureux parce qu'il nous déploie maintenant son plan au devant de nous pour que nous, nous puissions prendre conscience de cela, effectivement. C'est comme cela que Daniel a pu arriver à pouvoir démontrer, effectivement, au roi, mais avec une telle certitude, une telle assurance dans, dans sa façon de pouvoir parler. Vous vous souvenez, on en avait parlé ici à tel point que le roi, quand il entendait Daniel parler, ses jambes, oui, ses jambes sont s'entrechoquaient, effectivement. Il tremblait, effectivement, devant ce bonhomme qui n'était qui était pas un grand bonhomme, mais qui était tellement un bonhomme qu'on qu n'aimait pas beaucoup, parce que bon, vous savez comment les combats, et, effectivement. Mais Dieu se révélant, effectivement, à lui, et devant ce roi, il a eu à pouvoir lui montrer, effectivement, que nous avons quand même, peu importe que vous avez pu arriver à pouvoir avoir comme adoration ou des connaissances de Dieu, effectivement. Mais nous, nous avons un Dieu qui est vivant. Mon frère et ma soeur, ça doit être aussi ton cas à toi. Dans, dans un temps comme celui-ci, bien sûr, frère, vous pouvez dire oui, mais bien sûr que nous sommes dans un temps de confusion. Ça, c'est vrai, la terre entière est dans le ténèbres effectivement. Oui, mais à toi, toi, tu es différent. Des autres frères et sœurs. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu es sur la terre. C'est sûr et certain. Regardez comme l'Écriture le dit aussi. C'est important que vous, vous puissiez arriver à pouvoir ouvrir le cœur pour recevoir ce que Dieu nous donne. Parce que, regardez, je pense que dans Ésaïe chapitre 60, effectivement où le Seigneur en parle, effectivement. Je suppose que c'est cela. Ésaïe 60, je pense qu'à partir du verset, verset 1, je suppose quelque chose comme cela. Je crois que c'est cela parce que nous avons eu l'occasion de pouvoir aussi, nous, nous en referons. Regardez bien. Il nous dit ici, Esaïe 60, le verset le verset 1, il nous dit, il dit bien clairement, il dit, mais lève-toi, sois donc éclairé, car ta lumière arrive. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est nécessaire que nous comprenions ces choses parce que ce sont les choses que le Seigneur nous a données. Alors ici, il nous dit, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'éternel s'élève sur toi. Votre attention ici, le frère s'occupe, ils vont le faire sortir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc la gloire de l'éternel la, la s'élève sur toi. Et il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Donc sur la terre, effectivement, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'éternel s'élève. Donc ça, le Seigneur s'adresse à votre attention ici, s'il vous plaît. Alors il dit, lève-toi, sois éclairé. Et cette parole, effectivement, s'adresse à toi. C'est important, mon frère Abbassoir, que vous vous rendiez compte, effectivement, de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et quand on va un peu plus loin, il dit, mais toute la terre entière, regardez très bien, il dit, mais, et la gloire de terre s'élève sur toi, voici les ténèbres couvrent où c'est la terre. Donc si les ténèbres couvrent effectivement, mais vous savez ce qui se passe, effectivement, lorsque les ténèbres couvrent la terre. Et regardez très bien, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions voir peut-être la pensée de cela. Dans le livre de la Genèse, je pense au chapitre 6. Regardez effectivement quand le mal avait pris effectivement aussi de l'ampleur sur la terre, effectivement, parce que vous connaissez que les ténèbres, ce n'est pas le bien. Ça, vous connaissez quand même. Quand le mal avait pris effectivement des dimensions sur la terre. Regardez très bien, Genèse au chapitre 6, je pense que c'est cela où nous pouvons les lire aussi ensemble avec vous. Genèse au chapitre 6. Voilà. Et voilà. Lisons ici, je pense que Genèse chapitre 6, verset 5. Il dit... Hum, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Est-ce que vous suivez ?« Et puis il dit et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Vous savez, quand on parle effectivement de cela, si on peut comparer cela avec notre temps ici aussi dans lequel nous nous trouvons, alors, nous trouvons qu'effectivement, que les choses qui se sont passées dans ce temps-là, et c'était aussi aujourd'hui aussi parmi nous. La chose que vous devez savoir, que vous devez être conscient, parce que, comme je dis, ce ne doit pas être une musique pour vous, ce que vous devez comprendre une chose, que depuis la création, les choses se sont passées, en fonction, effectivement, des périodes, des temps, effectivement, d'une certaine manière. Alors, c'est comme ça que vous pouvez voir, peut que quand Daniel parlait, effectivement, de la tête d'or, effectivement, pour connaissez donc, les périodes, effectivement, ainsi de suite. Vous vous souvenez, quand même, la Daniel, la statue de Daniel. Et puis, il lui a bien expliqué, effectivement, qu'il y aura, effectivement, dans ses empires, effectivement, babyloniens, et puis, les Mèdes des perses, effectivement, vous vous souvenez Donc, effectivement, que chaque partie représentait l'autorité, l'esprit qui agissait à ce moment-là. Mais quand on a vu avec vous dans les livres d'Apocalypse, effectivement. Parce que dans Daniel chapitre 7 aussi, il a, il a montré des bêtes aussi, vous vous souvenez Donc chaque empire y avait une bête qui représentée, effectivement. Mais à la fin, quand il a vu la vision que la dernière bête, effectivement, elle était terrible et foyable. Et parce qu'elle était donc terrible par rapport aux autres. Ça veut dire quoi Mais toutes les caractéristiques qui étaient dans chaque bête se retrouvaient à la, dans la dernière. Donc tous les démons, tous les messes, tout ce qui a pu voir faire depuis tant, ces temps-là, jusqu'aujourd'hui. Donc c'est à dire que tout cela se sont concentrés maintenant. Pour quelle raison en fait Mais c'est le temps de la fin. Amen. Amen. Quand on parle, c'est le temps de la fin. Mais Satan aussi, c'est aussi, comprend aussi que c'est sa fin aussi. C'est-à-dire qu'il va déployer, au début c'était un peu, vous avez une séduction un peu petite, mais maintenant il devient très fin. Vous êtes comme ça, frère, mais vous ne vous en rendez pas compte. Satan vous séduit sans que vous vous rendez compte. Il est tellement très fin, il rentre dans tout, effectivement. Bien sûr. Tu veux que vous vous réveilliez, frère, parce que je sais que dans la semaine, on ne peut pas rester longtemps, mais longtemps. que vous vous réveilliez parfois, vous pensez que c'est un jeu. Non. Souvenez-vous de cet homme ici, Daniel, tellement, tellement assidu dans les choses qui concernent Dieu, on l'a observé partout. On n'a pas trouvé un moyen pour pouvoir le mettre par terre. Il dit, mais où est-ce qu'on va trouver l'occasion Il dit, mais alors, ah, parce qu'on sait qu'il aime son Dieu, c'est là qu'on touche. Il dit, mais voyons maintenant, entrons dans les choses qui concernent son Dieu. Pour qu'on trouve quelque chose, effectivement, qu'on peut un peu modifier... Pour donner un peu, à ce moment-là, s'il rentre dedans, il va tomber. C'était quoi? Vous n'avez pas remarqué? Mais la statue de Beth ce c'était pas un autre, une autre personne, c'était Daniel. Daniel <rire> mais vous comprenez? Donc, on l'a tendu un piège, il a dit, mais tous les gens, parce qu'on a vite assagé, tu es devenu comme un dieu. Mon frère, je peux avoir toute la saison, effectivement, pour faire, puisque les autres sont effectivement, mais, mais ce n'est pas à moi. Il avait compris. C'est pour ça que faites attention à l'orgueil spirituel. Okay, okay, okay, okay. Moi, je... Moi, je... Moi, on ne peut pas me donner des conseils. Moi, je suis conseillé moi-même. Moi, je sais. Moi, je sais. Oui. C'est là que Satan... Vous savez, il est... Vous pensez, mon frère, sans Dieu, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir le vaincre. Il est tellement fin, malin, rusé. Et même dans ta pensée, il va bien te laver et te faire avaler la chose. Tu vas l'accepter c'est pour ça qu'on nous dit toujours que c'est toujours spirituellement qu'on doit juger les choses. Jamais, vous savez, c'est pas aussi facile. Les, les, les frères ou les sœurs, ils écoutent ça, ils disent « Oh, c'est rien quand même. » Non, non, non, non, non, non, n'aie jamais une trop haute opinion de toi-même. Cela, là le début de ta chute. Quand tu te prends tellement si important, tous les hommes qui ont servi Dieu, mon frère, ma soeur, ils connaissaient cette piège-là. Bien sûr, pourquoi Parce que l'esprit et leur faisait comprendre qu'il s'y fait attention. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'un homme comme Paul qui dit Mais, dit, mais si j'ai plaisir encore aux hommes, alors nous tous, on voulait les autres, nous voulons plaire, nous voulons plaire aux hommes. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain. Pourquoi les gens veulent effectivement avoir un grand produit effectivement, Tout le monde comme ça. Mais il se tient de me dire Mais si je plaisais encore aux hommes, il savait. Il savait très bien ce qu'il en était, et les pièces de Satan, une trop haute opinion de toi-même. Ça va te conduire, où c'est Là-bas. Parce que Satan, lui, lui, son désir, vous pensez qu'il a un désir de pouvoir vous épargner Non, il sait que lui, il est déjà condamné. Mais il ne veut pas partir seul. Mais il va utiliser toutes les stratégies possibles. Il dit, mais ce trou-là, je ne vais pas partir tout seul. Je vais partir avec tout le monde, effectivement. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est savoir comment. Parce que si tu te mets trop de fleurs toi-même, tu t'enterres toi-même. C'est pour ça que Daniel, il savait très bien. Quand il est venu dire oh, oh, oh, oh, bien qu'il avait vraiment l'esprit supérieur, bien sûr, il en avait. Mais quand il, avait, il disait, ce est venu dire Ce n'est pas qu'il y a en moi. Il savait ce qu'il disait. Un esprit sur effectivement, dit Mais c'est parce qu'il a plu au Dieu très haut. Il savait et Il avait la connaissance, oui, c'est vrai. Quand Dieu t'utilise effectivement, tu sais où tu en es, Amen. mais tu ne veux pas démontrer aux gens. Non, monsieur. Les gens, ceux qui savent vraiment Dieu, ils ne sont pas démonstratifs. Amen. Amen. Non, non, monsieur. Ils, ils passent effectivement comme si rien. Mais ils savent. Oui, ils en sont avec Dieu, sur et certain. Et c'est comme ça qu'il a demandé, il a dit simplement, est simplement venu non. ce n'est pas qu'il y a mort, tout cela, parce que tous ces satrapes, vous connaissez effectivement tous ces grands, nous sommes au grand, au roi, vie éternellement, nous pouvons vous dire effectivement, lui n'a jamais été dit, non, non, non, non, il est resté là. Et puis ils étaient autour effectivement là, parce qu'ils attendaient quand la sentence est la mort. C'est lui qui s'est présenté simplement, humblement, au roi. <rire> Et puis il lui dit avec, avec tellement d'humilité, vous savez, ne fabriquons pas, frères et sœurs. Le Seigneur nous a dit, je vous ai choisi, Amen. je vous ai envoyé Amen. pour fabriquer, non. pour porter du fruit. Amen. Il dit que toi en tant qu'enfant de Dieu, même si les autres n'écoutent pas aujourd'hui, mais vous écoutez, Amen. toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a choisi. Amen. Il t'a envoyé tout cette terre, effectivement, pour que. Il ne t'a choisi pas pour rien, pour que tu sois réellement aussi la lumière que Dieu a. Tu dois être cette lumière, tu dois manifester la lumière. C'est pour ça qu'il dit, mais lève-toi, toi. Pas l'autre. Parce que celui qui entend toi, là, c'est quand même, il s'adresse à toi personnellement. Lève-toi. Par essayer la ténèbre, effectivement. Il me dit, mais ah mais comment non, non, non, non, non, non, Il dit, ta lumière à toi. Elle est déjà là. Donc, quand c'est ta lumière, donc lève-toi et identifie-toi à ce qu'il y a. Parce que tu n'es pas appelé à rester dans les ténèbres. Tu dois. Télébrer. Et puis, c'est comme ça qu'il dit effectivement au roi, effectivement, que ce n'est pas qu'il ait en moins un esprit supérieur. Mais effectivement, il dit, et puis il répète pour montrer qu'effectivement, qu il n'est pas... Vous savez, parce que les gens sont, sont, sont, sont mesquins parfois, ils veulent cacher un peu l'orgueil sous une petite fausse humilité. C'est comme ça qu'en grande majorité, où nous sommes, effectivement des fabricants de choses en fait. Et pourtant Dieu dit qu'il vous a donné ça pour porter, mais vous fabriquez. Mais pour avoir manifesté ce que vous avez, il faut simplement qu'on arrête ce qui est au-dessus, ce qui empêche amen, que amen. la nature, frère et soeur, si nous sommes des véritables enfants de Dieu, ce que la Bible dit, nous allons le manifester. Amen. Pas à cet endroit-là dans le futur, mais maintenant déjà. Amen. Parce que l'écriture dit, mais il a pas dit que vous serez dit, maintenant même, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, effectivement, ce que nous sommes, fils et filles de Dieu. Donc ce que la parole de Dieu dit de fils et de filles de Dieu, nous, démons, nous sommes appelés à pouvoir aussi les manifester. Maintenant, vous savez, <rire> un avocatier, ou soit comme chez nous si on connaît un pommier, il n'est pas un pommier parce que dans la période où il va produire les fruits qu'il est un pommier, mais il est toujours un pommier. Et puis, ces premiers-là, il ne va pas se forcer de pouvoir porter autre chose. Non, non, non, non, non, non. Allègrement et naturellement, il est, il est conscient que les fruits, comme on appelle effectivement les fruits dans enfin, les, les pommes, je vais les porter. Parce que tout ce qui est à moi n'est pas citron. C'est sûr et certain ce qui est à moi n'est pas citron. Ce qui est à moi, eh ben, c'est la sève, effectivement, la sémence, qui est en fait, effectivement, d'un pommier. Alors les pommes, je dois, et puis je sens en moi que les pommes se manifestent quand même. Hmm? À moi, il y a quand même ces choses-là qu'on trouve dans un pommier. Pas ce qu'on trouve dans un citronnier, vous comprenez. Parce que dans un pommier, il n'y a pas de pique. Est-ce que vous suivez les, les citrons, vous connaissez, non Pour pouvoir cueillir les citrons, vous connaissez Je pense que c'est là, je, dire, les, je crois que c'est des citronniers qui sont acquis, les, où il y a des petites piques comme ça, quand vous devez... C'est ça, hein? je ne me trompe pas, hein? Donc les citrons, c'est ça Les citrons, hein, vous savez, et les picots qui sont là pour les répondre, effectivement. Mais les pommiers, lui, il est tranquille. Vous viendrez, vous mettrez votre main, il n'y a rien qui vous pique. Vous prenez, puis vous pouvez aller manger sans problème, effectivement. Donc, déjà, sa constitution, sa façon d'être, il se rend compte qu'effectivement, que, non, pour mieux, je le suis. parce que je ne pique personne. Est-ce que vous comprenez Je ne pique personne. Il lui dit, mais ce n'est pas qu'il y ait en moi un esprit supérieur. Il dit, mais ce que Dieu, et non, c'est que, que le roi, vous suivez Il dit, devant tout le monde, parce qu'il y avait des satrapes et tout ça, et, dit, <laughs> et puis il lui répète, dit, ah, mais ce que le roi demande, hm. ce que le roi demande, pour montrer qu'il dit, aucun homme sur la terre, aucun homme sur la terre, parce que les gens pensaient, je veux dire, que il va se mettre, moi, je moi, le regarder avec du pensées de, de penser, oui, il va montrer qu'il est, qu'il est, qu'il est, non, un hein, fils de Dieu, il est sage. Parce qu'il faut que les gens pensent de vous du mal, mais que quand vous allez, quand vous allez se retrouver devant vous, qu'ils puissent être confondu en fait. Il va réagir comme ça, mais en fait vous le confondez par la façon dont, en tant... pour quelles raisons vous êtes conduits. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais penser des plans de pouvoir faire des petits. Ça ne sert à rien. Là, on va vous parler ici. Et moi je vais faire un plan, puisque lui il m'est fait comme ça, je vais préparer aussi comme ça mon cours. C'est toujours comme ça. Parce que pour que je me défende, il faut que je, que je prépare aussi quelque chose. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de pouvoir préparer quoi que ce soit. Le Seigneur a dit, mais quand on vous amènerait devant des tribunaux, ne préditez même pas ce que vous devez dire. Parce qu'à l'instant, c'est écrit. Le Père vous donnera ce que vous devez dire. Ce que le roi demande là. Aucun okay, homme, effectivement, si la terre ne peut arriver à pouvoir lui donner. Donc tout s'est intéressant. Ah, ah quand même, le roi va comprendre. Fait. Votre attention, s'il vous plaît. Le roi va comprendre qu'il ah, ah, ah, a bien confirmé. Parce que nous l'avons dit, oh roi, vie éternellement. Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez nous, là, que, Ah oui, peut-être. Ah, mais je pense que vous n'êtes C'était pendant le confinement, je pense. Ou c'était pas pendant le confinement. C'était pendant que nous étions ensemble ici. Quand on a parlé de Daniel. Mais pourquoi vous me regardez comme ça Je suis un étranger. Est-ce que vous vous souvenez Amen. Vraiment, vraiment. Je attends rien. Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez Amen. Vous savez, frère, vous n'êtes pas des morts, hein? Je vais entendre un Amen. Vous voyez, pas vous me regardez comme ça, vous vous souvenez. <rire> je, dois, je dois penser quoi Mais si vous vous souvenez, dites Alléluia Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez Amen. Voilà, ça, on sent les gens qui sont là, qui se souviennent, qui se souviennent. pas frère Jonas Est-ce que tu te souviens Amen. <rire> Bien sûr, mon frère et ma soeur, oui, nous avons dit que les choses doivent changer. On n'a pas un esprit de timidité, frère. Parce que non, non, non, quand, quand, quand, quand on vous pose la question, on dit, oh, les femmes ne peuvent pas. Il ne faut pas mélanger les interprétations par vous. Dans l'église, Dieu n'a pas dit, c'est comme des, des, des malades. Non. Non. Allez, sinon, à ce moment-là, soeur ne chantez pas. Soeur ne dansez pas. Parce qu'il faut rester en silence. Donc on chante. Quand, quand notre précieux frère chante ici, toi aussi, laisse comme ça. Même quand ça bouge là-dedans, non, je dois être en silence. Est-ce que vous comprenez Non. C'est qu'il faut que nous fassions la différence entre les choses. Donc, ils avaient dit au oh, roi, oh, roi vit éternellement ce que, ce que le roi demande. Sur la terre, il n'y a aucun homme. Il n'y a que les dieux qui sont dans les cieux. Souvenez-vous. Et il y a qui sont dans les cieux qui peuvent donner cela, la réponse en fait au roi. Et dit Je vois que vous voulez gagner du temps, donc si vous ne me donnez pas le son sur l'expression, je coupe la tête à tout le monde. Vous vous souvenez Bien sûr. C'est comme ça que quand Daniel est venu, ils étaient là pour attendre la sentence parce que s'il n'y avait personne, c'est la tête qui sautait. Donc, au euh, roi Daniel effectivement qui dit aussi, dit, mais oh, au roi, vie éternellement. sûr et certain ce que tu demandes sur la terre, il n'y a personne qui peut te le dire. Ah, ils, ont dit, oh, oh, oh. ils ont dit, oh, roi, tu as compris, roi. Donc même Daniel lui-même, devait est dire, et puis Daniel lui dit, mais c'est le oui. Alléluia, alléluia. Il y a véritablement un Dieu dans le ciel. Et ces Dieu là il est révèlent. Voilà la différence. C'est que moi ici, même étant sur la terre, je peux monter dans sa présence. Vous voyez, mon frère et ma soeur, la différence que rêvait un fils de Dieu et une fille de Dieu, même dans les circonstances les plus terribles, même lorsque les ténèbres couvrent effectivement et agissent effectivement, jamais, jamais Dieu n'a laissé son fils ni sa fille. Le ténèbre ne peut pas t'emporter. Non, non, non, non, non, non, non, d'ailleurs vous savez, la Bible dit ceci, comme le Seigneur a posé la question à Jérémie, le prophète dit, qu'est-ce que tu vois Jérémie Il lui répond, je vois les brosse d'amandier, et Dieu lui dit, moi je veille sur ma parole, pour l'exécuter, donc l'Esprit éternel, notre Dieu, suit la parole de Dieu, pour accomplir la parole, sur et certain, c'est pour ça qu'il a eu à pouvoir dire que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, donc si c'est ta lumière Mais si il y a la ténèbre qui couvre effectivement Tu devras avoir la lumière Amen. Dieu veillera sur cette parole là Amen. Dans la lumière La, la ténèbre va couvrir tout le monde effectivement Mais pour toi à cause de la parole Qui a été prononcée Amen. Ta lumière à toi Amen. Amen. Pas pour les autres Mais ta lumière Amen. Alléluia Amen. La terre dans la ténèbre mais toi tu es dans la lumière Amen. Gloire au Seigneur C'est pourquoi on voit dans les âges, il y a des ténèbres partout. Mais il y a toujours une lumière. Ta lumière. Ta lumière. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. ne reste pas là-dedans. Mais lève-toi. Et sois éclairé. Ta lumière. Elle est là. Ta lumière. Paris, passez des autres. Mais ta lumière. Gloire au Seigneur notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Alléluia, il est vivant. Puisqu'il vit, toi tu vas vivre. Gloire au Seigneur, lève nous Comment te dire ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme, et là. C'est dire ce que... Goodbye.